Hey tout le monde donc d'une je tiens à m'excuser de la qualité de la vidéo et de la caméra penchée mais bon je fais la vidéo à la va vite euh, pour vous expliquer je ma série etc euh, et voilà donc tout d'abord ma série alors ma série composée principalement de Kelsey hein, la soumise de la maison comme vous aurez pu le voir euh, donc voilà euh le premier épisode tout d'abord sera supprimé et remplacé par un autre bien meilleur parce que il y avait la lumière dans mon téléphone, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment pas joli du tout, euh, donc voilà. Euh, ensuite je ferai des mini-histoires euh, donc sur vos thèmes. Alors tous les euh, dimanches normalement, il y aura une histoire et donc vous devez me donner un thème dans le commentaire, enfin dans les commentaires euh, des vidéos. Et, euh, et je réaliserai l'histoire qui vous conviendra. Et donc le personnage principal de l'histoire aura le pseudo, euh, fin, aura le nom de votre pseudonyme de chaîne. Comme ça, bah, ça vous fait en même temps une petite page de pub, <rire> voilà. Et euh, donc voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah, cette vidéo est close. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez tout simplement mettre un j'aime à la vidéo en cliquant sur le bouton euh, pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la barre rouge s'abonner. Mais je pense que vous le savez tout ça. Et vous pouvez mettre en commentaire tout en bas de la vidéo. Euh, et euh, tout ce que je cite euh, ne sera pas dans la barre de description. Puisque je ne remplis jamais, jamais, jamais la barre de description. <rire> je suis un gros pignon. Mais bon, euh, je vous incite quand même à commenter la vidéo Puisque ça me servira au thème. Bisous tout le monde.